Bonjour Herman. Amit, bonjour. Alors, ravi de vous revoir. Alors, je rappelle que vous êtes analyste spécialisé notamment dans l'immobilier ici au sein de la banque de groupe Petercam. Alors ça tombe bien parce que je voudrais vous interroger sur la thématique des sociétés cotées immobilières. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui bah, Tout simplement parce qu'on le voit bien, il y a une quatrième, cinquième vague, ça, ça dépend des pays. Et certains se posent même la question, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un confinement alors total ou partiel et j'imagine que ça aura un impact sur un certain nombre de sociétés cotées, que ce soit dans le retail ou les bureaux. Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai que ça a un côté désagréable déjà vu. Euh, on a commencé en Belgique avec, euh, avec euh, certaines restrictions. Mais dans certains pays, on va très très loin. L'Autriche Autriche est maintenant en lockdown total, Donc, y compris même le tourisme. Donc c'est des mesures qui font peur. Euh, et ce qui semblait inconcevable il y a quelques mois euh, devient parfaitement deviendrait possible avec un impact évidemment sur les sociétés. Alors malgré ces craintes, vous restez entre guillemets un tout petit peu plus optimiste, parce que pour vous, 2021 n'est pas comparable à 2020 Tout à fait. D'abord, il n'y a plus cette incertitude. Nous sommes, nous, ce n'est plus la big inconnue comme en 2020. Et surtout, il y a les vaccins. Un élément, par exemple, extrêmement différent par rapport à 2020, c'est la mortalité, l'excès mortalité, comme on dit dans les maisons de repos. Maintenant, il n'en est pas du tout question. Alors, sachant tout cela, avec les nuances que vous venez d'apporter, euh, pour l'investisseur, quels sont les secteurs qui pourraient les intéressés, sachant que ceux qui se portent bien sont peut-être trop chers aujourd'hui Alors effectivement, Hamid, les, les secteurs les plus affectés, Bon, c'est les secteurs les plus évidents, euh, c'est le commerce, c'est le, le bureau, jusque-là rien de nouveau, oui. et les secteurs les plus confortables, les plus favorisés, la logistique, le, la santé... La santé qui a bénéficié du support de l'État et le Quand résidentiel. vous dites de la santé, c'est les maisons de repos C'est les maisons de repos, c'est surtout les soins aux personnes âgées. Ah oui. Donc le, beaucoup de propriétaires de ces maisons de repos sont cotés en bourse. Pensez à des cofinimaux, des edificats, des propriétés invest. Alors justement, la valorisation de certaines de ces sociétés immobilières, vous venez d'en citer quelques-unes, est-ce qu'elles ne sont pas arrivées à un niveau où finalement elles le sont moins attractives alors effectivement, ami de dire que tel secteur est plus favorisé que l'autre, c'est relativement facile. La question est de savoir est-ce que c'est déjà compris dans les cours. Je vais donner un exemple, la logistique, c'est vraiment un secteur clairement qui bénéficie du confinement, de l'e-commerce, des supply chains qui sont mises en place, mais certaines de ces valeurs, certaines de très grosses valeurs du secteur logistique sont déjà, à notre sens, survalorisées. Alors, il y a une question aussi euh, qui me brûle les lèvres, c'est celle des taux d'intérêt. On sait bien que l'inflation, on n'en a pas parlé pendant quelques années tout simplement parce qu'elle était absente, là elle fait son retour. Alors évidemment certains se disent, bah, si l'inflation est là, bah, les taux d'intérêt vont augmenter. D'ailleurs, ils sont en train d'augmenter et on sait très bien que l'immobilier et les taux d'intérêt ne font pas toujours bon ménage. Alors effectivement, cette image traditionnelle des taux d'intérêt immobilier tient au fait que l'immobilier est traditionnellement endetté. Il faut savoir que euh, d'abord, nous ne sommes pas vraiment dans une situation où l'inflation suscite une hausse des taux. C'est plutôt l'inverse. Nous avons une inflation élevée, mais les taux sont restés relativement bas. En termes réels, les taux sont toujours quasiment négatifs. Vous voulez dire qu'ils augmentent, mais ils restent en dessous de l'inflation Ils restent en dessous de l'inflation. Euh, L'épargnant en obligation est très malheureux ces jours-ci. Hein. D'un autre côté, vous savez que les CIR se couvrent par rapport à une hausse des taux d'intérêt. Donc, y a pas, si hausse d'intérêt il y a et ça fait des années qu'on les prévoit, et il n'y aura pas d'impact immédiat au niveau du compte de résultat. Et pas but not least, des études empiriques aux États-Unis, où ils ont un très grand historique, hein, ont montré que hausse des taux ne rime pas toujours avec sous-performance du secteur immobilier par rapport aux, aux actions en général. Et alors, vous dites souvent aussi que le taux d'intérêt n'est peut-être pas, je dirais, l'élément principal pour ces sociétés immobilières. Tout à fait. Il faut savoir qu'en Belgique, on a la chance euh, que beaucoup de sociétés sont investies dans des secteurs de croissance, que ce soit les maisons de repos, que ce soit la logistique, que ce soit les codes d'étudiants. Et c'est ça le principal driver, le principal moteur de la, leur, de, de la croissance de leur portefeuille et pas tellement la baisse des taux qui est un, bien sûr un « nice to have hein, », mais qui n'est pas un élément crucial pour faire monter les bénéfices année après année. Alors, euh, tenant compte de tout ce que vous venez de dire, Herman, quels sont les secteurs qu'il faudrait suivre de plus près, selon vous Alors, nous, nous, on aime beaucoup encore la santé. C'est vrai que le, le rendement sur dividende de 3% brut peut sembler un peu chiche, historiquement, mais ça reste infiniment plus élevé que ce qu'on peut trouver en obligation. C'est aussi un secteur où, euh, où ce rendement est indexé, où, comme on l'a dit, euh, il y a cet index, en plus de l'indexation, vous avez cette croissance innée venant de la, de la, de la croissance du portefeuille. Et la, et la sécurité, évidemment, c'est un secteur où les opérateurs bénéficient du soutien de l'État. Il n'est pas question une seconde que des pensionnaires se retrouvent dans la rue. Quoi. Merci Herman pour ces explications. A bientôt.